En fait, euh, le point de départ, euh, le point de départ de mes textes, c'est euh, souvent quelqu'un qui est en train de qui est en train de batailler et euh, et euh, qui a besoin de temps pour euh, qui a besoin de temps pour réfléchir, pour prendre le temps de même pas de répondre, mais de prendre le temps de poser de, toutes ces questions. Et moi, ma manière de poser les questions et de prendre ce temps, ben, c'est d'écrire, en fait. Euh, je ne sais plus qui a dit j'écris comme ça je suis sûre que personne ne coupera la parole voilà et ben moi je sais que le temps d'un livre je vais avoir le temps je vais m'offrir un temps en fait un temps un temps dilaté un temps à moi je vais reprendre le pouvoir sur sur le temps du moins le mieux possible et euh, et je vais voilà et je vais écrire euh, je vais écrire pour tenter voilà, de, de, de poser le mieux possible les questions que j'ai besoin de déployer et, et en fait j'avais besoin de poser la question de notre, de notre lien, de mon lien parce qu'évidemment je pars de moi avec l'intime ben, conviction qu'en fait je ne dois pas être la seule à me, à me poser cette question et puis avoir besoin, voilà, avoir besoin de, de la déployer et, euh, et j'avais besoin aussi de euh, je sentais que j'avais que finalement la façon dont je vivais mon ma relation à, à la mort était vraiment vécue seulement sous le prisme du manque de la peur de l'angoisse de la peur de perdre avec euh, cette brèche très particulière que je pense euh, on connaît notamment en tant que parents quand on donne la vie et du coup nous fait toucher du doigt quelque chose de très fragile ou finalement on sait que ben avoir fabriqué de la vie, avoir vécu ce moment tellement magique, c'est comme si ça nous donnait aussi accès à l'envers du décor et au fait que bah ben oui en fait du coup la mort est aussi possible vu que la vie était palpable et, et j'avais besoin en fait de j'avais besoin de peut-être m'approcher davantage, essayer d'apprivoiser euh, ce lien à la mort. Et en fait, je crois que toute seule, euh, ben, je n'y serais jamais parvenue. Et euh, c'est une rencontre qui a fait que, euh, que d'un coup, l'écriture a, a pu se déployer. Et cette rencontre, c'est avec Gabriel. Une jeune femme qui est anatopractrice c'est à dire euh, euh, son métier c'est de préparer c'est de préparer les défunts en fait c'est de préparer les défunts pour euh, pour la veillée funéraire pour ce moment de séparation entre les morts et les vivants c'est son métier et donc finalement au moment au moins j'étais euh, je, je, je, je me posais ces questions là mais ce serait plus honnête de dire qu'elle tournait qu'elle qu tournait dans ma tête mais finalement je, je ne savais pas comment exactement les attraper finalement elle elle était à l'endroit exact euh, que je craignais le plus c'est à dire enfin voilà elle, elle elle travaille avec elle travaille avec la mort c'est son métier et euh, cette rencontre a, a ouvert quelque chose parce que j'ai vu j'ai vu Gabrielle, j'ai entendu ce qu'elle m'a dit sur son métier j'ai vu son sourire j'ai vu euh, et et, euh, et je me suis dit mais en fait j'aimerais bien qu'on j'aimerais bien qu'on se parle j'aimerais qu'on se parle toi et moi et donc euh, on se parle à travers à travers ce livre en fait, euh, oui, il y a quelque chose de l'ordre de, de la mise en récit. En fait, évidemment, moi, en tant qu'écrivaine, je propose, je propose un récit. J'essaie de mettre de l'ordre dans le chaos. Et, euh, et Gabriel, en fait, en faisant en sorte de, de, faire, euh, de créer une cérémonie funéraire qui soit la plus belle possible, et en faisant en sorte que le, la personne défunte ait l'air euh, la plus reposée, la plus apaisée possible elle propose aussi un récit euh, et peut et j'ai envie de dire c'est comme au théâtre c'est comme dans un livre euh, on a tous envie d'y croire alors on y croit enfin voilà il ya quelque chose de je pense de l'ordre de d'un consentement collectif en fait à cette à ce récit et et pourquoi moi ça m'a tellement intéressé ben parce que euh, ben déjà parce que j'ai trouvé ça très précieux de recueillir sa parole euh, ça me semble hyper important d'entendre des personnes comme elle parler du sens de ce qu'elle fait. Il faut savoir que, enfin, c'est une reconversion en fait pour pour Ce C'était pas son métier à la base. Elle l'a fait vraiment parce que pour elle, ça faisait sens de le faire. Elle fait partie de, elle fait partie des, des personnes, on va dire, des travailleurs invisibles qu'on entend et qu'on voit jamais, et en même temps dont les gestes sont tellement essentiels en fait. Et et en même temps euh, personne ne sera jamais enfin dans le livre je fais aussi le lien avec euh, avec les nouveaux-nés c'est quelque chose dont j'ai parlé dans un livre précédent dans la femme brouillon et, et je me dis là il y a des gens pour les nouveaux-nés et pour les nouveaux morts qui sont là personne pourra témoigner personne ne pourra rien dire en fait de ce qui s'est vraiment passé il n'y aura pas il n'y a pas de témoins c'est des gens qui ne peuvent pas prendre la parole qui ne peuvent et euh, et pourtant, il y a des gens comme comme Gabriel qui euh, qui sont là et qui font les choses du mieux possible. Et, et voilà, j'avais trouvé ça, j'ai trouvé ça super important de la mettre en lumière. Et en même temps, ben comme à chaque fois qu'on est avec de l'humain, on est toujours entre le on est toujours entre le, le sublime et le, le, le trivial en fait, parce que euh, il y a évidemment, vous imaginez bien, il y a, il y a beaucoup de situations cocasses. Et puis on est dans une on est dans un endroit très particulier de la vie des vivants aussi hein, où des fois les gens ont des réactions complètement euh, complètement inattendu enfin voilà et, et c'est de ça aussi c'est de ça aussi dont elle dont elle parle et, euh, et j'avais voilà j'ai moi j'aime bien aussi être euh, être dans cette, cet endroit là euh, je, je, parce que je voulais aussi pouvoir raconter ces moments drôles ces moments de vie bah parce que je crois aussi que Enfin, pour moi, l'humour, c'est aussi, pour moi, l'humour, c'est une arme en fait, et c'est un endroit où, euh, par rapport à quelque chose qui pourrait potentiellement m'écraser ou me faire taire, voilà, rire, euh, voilà, l'éclat de rire, il permet aussi de, il permet aussi de libérer quelque chose. Le titre vient, euh, vient du rituel dans l'Égypte ancienne où, euh, en fait, euh, il y avait les ancêtres des thanatopracteurs, qui qu étaient les embaumeurs. Et En fait, le principe des embaumeurs c'était de conserver le corps du défunt dans le meilleur état possible parce que l'idée c'était que le mort, après avoir traversé le royaume des ténèbres, allait reprendre possession de son corps. D'où l'idée de ben voilà qu'il qu le trouve, ben voilà comme il l'a laissé, j'allais dire. Euh, du coup, euh, ce du coup, la personne défunte avant de revenir dans son corps doit traverser, euh, doit traverser les, les ténèbres. Et pour ça, on lui donne un, un guide, euh, voilà, le, le guide pour traverser et pour retrouver la lumière. Et, ça, ça, et c'est le livre, le livre pour sortir au jour, c'est-à-dire pour quitter les ténèbres et revenir vers la lumière. Euh, et moi, j'ai voulu aussi, euh, en, en, en, prenant ce, en prenant ce titre, en empruntant ce titre à l'Égypte ancienne, c'est intéressant ce que vous dites sur, sur l'idée que, ben, que vous faites le lien avec, avec, la, avec une naissance, sortir au jour. C'est aussi parce que je voulais euh, j'avais besoin, euh, comme je l'ai dit au début... Euh, le, le, la mort la perte est, est d'abord vue par la narratrice comme quelque chose de comme quelque chose d'angoissant quelque chose qui prend quelque chose qui est sombre et moi en fait je, je, je voulais aussi pouvoir trouver une forme de lumière ce que j'ai trouvé en fait avec la rencontre avec avec gabriel et puis surtout en cheminant et en me souvenant à quel point euh, si à perte c'est qu'avant il y a eu lien et euh, et du coup c'était aussi mettre au jour euh, tous les liens qui nous unissent entre les morts et les vivants, entre les vivants et comment en fait euh, euh, on peut inventer peut-être il, il y a aussi un endroit je pense où euh, où sans doute des rituels pourraient être euh, inventés, réinventés euh, collectivement pour euh, pour accompagner nos morts. C'est vrai que là on est quand même dans une période où, où la, la religion chrétienne au moins perd un peu de terrain mais je pense que notre besoin de sacré quand on perd quelqu'un ça ça reste enfin je pense que ça reste universel et je crois que on a là un endroit de réinvention qui est qui est gigantesque en fait voilà et que j'invite aussi à explorer dans ce livre